Jean-Noël, je suis manager chez Capgemini. Alors ça se passe comment Ça se passe bien avec Iman. Un bac, une prépa à Hippocagne, une école de théâtre, Capgemini, en passant par la GED. Software Engineer. Sans contexte, sans aisance à toute épreuve. Pour moi je pense qu'elle détonne plus qu'elle m'étonne. Parce qu'elle a une personnalité, elle a du père la volonté, l'envie. Ils sont capables, de la même façon que n'importe quel autre ingénieur, de réussir et de démontrer leurs valeurs. Je travaille aussi avec Sophie, avec Khalil et également Andrea. Chacun a son propre parcours et aujourd'hui est parfaitement intégré chez nous. Moi, je pense que je leur dirais de venir discuter avec ces jeunes-là. Le témoignage vivant, c'est ce qu'il y a de mieux, tout simplement.